Questions orales, la chef de l'opposition officielle. Merci. Au ministre de l'Éducation, les parents et les élèves regardent les nouvelles sur les écoles de l'Ontario. Cette semaine, on a promis de travailler avec les, le personnel des salles de classe, mais le gouvernement les a Comment continuer à attaquer les enseignants, les traitants d'hommes euh, à tout faire des syndicats. Je demande donc au ministre s'il croit que les commentaires du premier ministre étaient acceptables au ministre de l'Éducation. Merci. En effet, le premier ministre et chaque membre de notre équipe a à cœur nos enseignants, nos infirmières, nos médecins qui améliorent la qualité de vie de nos citoyens. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai fait une annonce ce matin pour encourager toutes les parties à se tourner vers les règlements de différents. Et c'est ce que nous avons fait dans, les cas de, dans le cadre de la négociation avec le CEFPO. Nous voulons nous assurer que tous les, toutes les parties soient à la table, que l'on puisse travailler avec nos enseignants, mais en fin de compte, ici, ce, qu on, ce, dont on, ce sur quoi on se concentre, c'est d'assurer que les élèves soient en classe. Complémentaire, si le ministre était sérieux, il offrirait la médiation aux syndicats et non pas par les médias. La majorité des Ontariens respectent le travail des enseignants et enseignantes en salle de classe, mais le premier ministre, depuis les dernières, la dernière année, les attaque. Il les blâme pour le, son échec politique. Et Les élèves, la semaine dernière, ont critiqué les compressions faites en salle de classe. Le premier ministre a dit, déclaré que les élèves travaillaient pour les enseignants. Est-ce que le ministre croit que c'est une façon de construire une relation respectueuse et sinon, est-ce qu'il s'excusera au nom du gouvernement qu'il sert pour les commentaires faits par le premier ministre? Le ministre de l'Éducation, merci. L'objectif de ce gouvernement est d'encourager les accords collectifs négociés et de s'assurer que les élèves demeurent en salle de classe. Nous avons fait un appel aux syndicats et au public parce que nous voulons que le, la population sache que nous continuons à nous concentrer sur l'obtention d'accords collectifs. Il est important que les parties se tournent vers un médiateur pour obtenir un bon accord, un accord qui nous aidera à atteindre les objectifs que nous nous établissons et à investir plus d'argent les, sur les premières lignes. Nous allons continuer à négocier de bonne foi pour avoir de bons accords pour les enfants de cette province. Complémentaire final. Monsieur le Président, la négociation par les médias... La négociation par les médias affecte les commentaires du premier mini du, euh, ministre, disant qu'il négocie. Le premier ministre a été clair depuis un an. Il se pour. Euh, il se bat contre les hommes et les femmes qui enseignent à nos enfants. Il les qualifie de durs à cuire euh, et même, il a continué ses commentaires même après ça te fait huer dans des événements publics. Est-ce que le ministre peut nous dire pourquoi? Le premier ministre travaille euh, aussi dur pour euh, lancer un combat entre lui et les enseignants. Le ministre de l'Éducation. Nous travaillons de façon acharnée pour obtenir de bons accords pour les enfants de cette province et la raison pour laquelle nous nous sommes tournés vers la médiation, c'est que nous avons accepté qu'il y a certaines questions qui sont toujours sur la table et nous voulons utiliser les talents d'un médiateur pour rassembler les parties, pour obtenir un accord volontaire. Nous avons fait beaucoup de progrès euh, jusqu'à présent et nous l'avons fait en travaillant avec les gens et un syndicat a décidé de rendre public son accord. Notre objectif est de travailler de bonne foi pour obtenir un bon accord pour les gens de cette province. Question suivante, la chef de l'opposition. Au ministre de l'Éducation. C'est non seulement les propos du premier ministre qui préoccupent les parents, les élèves, mais ce sont ses gestes. L'une des premières choses qu'il a fait, c'était de mettre en place un plan pour mettre à pied 10 000 enseignants. Et malgré son déni, ce plan demeure en place. Le premier ministre prétend qu'il a consulté des milliers d'éducateurs dans ce domaine. Donc ma question est la suivante. Combien d'enseignants ont été cons euh, consultés et combien de parents ont demandé des salles de classe bandées Le ministre de l'Éducation. Les parents nous ont demandé de faire en sorte que les élèves demeurent en salle de classe. La députée d'en face évite cette question. L'ensemble des familles veulent que le gouvernement soit, plutôt, négocie de bonne foi. Nous comprenons qu'il y a certaines frustrations de la part des parents, des enseignants, mais ce qui est frustrant, c'est que tous les trois ans, ils sont obligés de faire face à des perturbations de travail. C'est inacceptable. Nous voulons un accord qui offre de la prévisibilité aux Ontariens. Question complémentaire. Monsieur le Président, si le ministre de l'Éducation écoutait les parents, il ne ferait pas des négociations par voie des médias. Il parlerait directement aux syndicats. Les parents, les élèves veulent que le gouvernement soutienne les écoles de notre province, mais depuis un certain temps, le premier ministre, en fait, prive ce secteur de ressources. Et le gouvernement a imposé de façon unilatérale un plafond des augmentations salariales. Comment le premier ministre peut-il insulter les enseignants, à faire des négociations par voie des médias et ensuite dire qu'il ne cherche pas un combat avec les enseignants? Le ministre de l'Éducation, nous voulons résoudre cette situation. Nous valorisons le travail des enseignants. Le gouvernement a décidé d'allouer... 1,5 milliard de dollars pour que les enseignants demeurent en salle de classe. Notre gouvernement a annoncé 200 millions de dollars de plus, l'investissement le plus élevé de l'histoire de cette province. Et sous ce gouvernement conservateur, c'est notre gouvernement qui a doublé le financement de la santé mentale. Nous avons engagé 200 psychothérapeutes. Nous n'allons pas nous reposer sur nos lauriers et nous demandons à, à tous les députés de nous soutenir à cet égard. Complémentaire final, le ministre sait très bien qu'étant donné la croissance du nombre des élèves, ces chiffres ne veulent rien dire. L'année dernière, a été très difficile pour les élèves et pour les parents. Il y a déjà eu des mises à pied des travailleurs en éducation. Il y a de plus en plus d'élèves en salle de classe. Des cours ont été éliminés au secondaire et les programmes comme la maternelle à temps plein sont à risque. Plutôt de travailler avec les, les travailleurs de ce secteur, le Premier ministre les insulte, mais les parents méritent mieux. Le gouvernement va-t-il commencer à défaire ces dégâts va-t-il poursuivre le plan du premier ministre, c'est-à-dire de priver les écoles de ressources? Le ministre de l'Éducation, notre gouvernement va investir dans les élèves de cette province. Nous allons dépenser 1,2 milliard de dollars de plus par rapport à l'année dernière. Monsieur le Président, nous haussons nos dépenses pour la santé, pour l'éducation les services qui sont si essentiels et nous baissons également les impôts et nous avons l'intention de retourner à l'équilibre budgétaire. Les générations à l'avenir seront obligées d'assumer la dette, l'endettement des générations précédentes. Nous voulons une société dans laquelle tout le monde puisse atteindre son plein potentiel et contribuer au développement de ce pays. Question suivante, la députée de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, les parents ont vu des de nouvelles, de, de nouvelles préoccupantes pour ce qui est des, des négociations syndicales au ministre de l'Éducation. Pendant des mois, le Premier ministre s'en prend aux enseignants. Mais aujourd'hui, plutôt d'annuler ses complétions, le ministre va à une conférence de presse, presse et il blâme tout le monde sauf le Premier ministre. Les négociations avec les enseignants du secondaire ont été retardées en raison de cette conférence de presse. Pourquoi le gouvernement tente il de, de rendre pire cette situation plutôt que de parvenir à un accord? Le ministre de l'Éducation. J'ai étudié l'histoire, donc je me demande quelle est la chose qui unit... Bah, tous les premiers ministres de cette province, est-ce que c'est l'idéologie, l'identité du parti ou est-ce que c'est le fait que les syndicats empirent toujours la situation? Nous avons pour objectif de conclure un accord et c'est en fait du déjà vu. Nous avons pour objectif de dire aux parents que nous nous efforcerons à conclure un accord. J'ai décidé de, de me servir d'arbitrage afin de conclure cet accord. C'est une option constructive et qui a fonctionné pour le syndicat canadien de la fonction publique il y a quelques semaines. Question complémentaire. Je demande au ministre de reprendre ses études en histoire, mais probablement ses cours ont été coupés par son gouvernement. Le gouvernement sème du chaos. Et en fait, nos élèves n'ont plus les, les occasions d'atteindre leur plein, plein potentiel. Les enseignants du Conseil catholique ont décrit les négociations de chaotiques et ont parlé du fait que le gouvernement ne travaille pas de bonne foi avec les enseignants. En fait, le gouvernement ne veut pas être blâmé. Le gouvernement, quand va-t-il annuler ses compressions en éducation plutôt de les empirer le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais dire à la députée d'en face que depuis notre entrée en fonction, nous nous sommes efforcés à conclure un accord. Nous avons eu des problèmes avec les négociations du syndicat canadien de la fonction publique. Nous avons tenté d'être constructifs. Les parents et les familles méritent savoir que nous avons pour objectif de faire en sorte que leurs élèves soient en salle de classe à tous les jours. Ce n'est pas une théorie. Nous avons conclu un accord avec le syndicat canadien de la fonction publique en faisant de la promotion de cette idée de, de faire en sorte que les élèves demeurent en salle de classe. Nous voulons également que les enseignants demeurent en salle de classe. Nous allons donc nous efforcer pour conclure un accord et j'espère que les partis tous les partis comprendront que se servir d'un tiers, c'est une façon de faire en sorte que les élèves demeurent en salle de classe. Question suivante, la députée de Durham. Merci. Cette question s'adresse au ministre associé de la petite entreprise. À Durham et partout en Ontario, les Ontariens s'attendent à ce que nous posions des gestes pour que nous ayons de l'air pur, de l'eau potable et pour que l'environnement soit protégé. C'est l'un des principes directeurs du ministre dans le cadre de son plan pour favoriser la petite entreprise. Le ministre peut-il m'expliquer la manière par laquelle ce projet de loi protège l'environnement pour les générations à l'avenir Le ministre associé de la petite entreprise. Merci, M. le Président, et merci à la députée de Durham de sa question. Je sais que le dossier environnemental est quelque chose de très important pour elle. Nous voulons que l'environnement soit protégé. Et donc, en déposant ce projet de loi, nous adoptons une démarche réfléchie pour nous attaquer aux problèmes réglementaires en Ontario. Notre gouvernement a pour objectif de protéger l'environnement de la province et améliorer les règlements ne, ne mine pas cet objectif. Ces principes en enfin, fait vont de pair. C'est pour ça que notre plan aura des pénalités administratives pour violation environnementale, Donc les pollueurs seront, seront tenus responsables. Le gouvernement sera en mesure d'agir rapidement contre les activités illégales. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier le ministre de ses efforts. Les lois ne suffisent pas, il faut qu'il y ait des sanctions. Et donc c'est excellent de savoir que le ministre a été, a été très prudent dans le cadre de sa démarche, mais peut-il préciser comment est ce que ceux qui violent ces règles environnementales seront tenus responsables. Le ministre associé, merci. À l'heure actuelle, 140 établissements sont assujettis à des sanctions administratives. Mais si notre projet de loi est adopté, il y en aura 150 000 à l'échelle de la province. Monsieur le Président, nous renforçons l'application et nous aurons de nouveaux outils. Et donc, si une entreprise ne respecte pas les règles et euh, réalise des bénéfices comme résultat, elle sera assujettie à une amende qui est proportionnelle à ces, euh, ces bénéfices. Nous sévissons contre ces acteurs, ces mauvais acteurs. Nous donnons à nos agents un outil supplémentaire pour euh, qu'ils puissent mieux protéger l'environnement pour protéger euh, l'environnement pour les générations à l'avenir. Question suivante, le député d'Essex. Merci au procureur général. Comme il le sait très bien, euh, la nomination des juges sont des nominations à vie et l'impartialité de ce processus est essentielle. Mais la semaine dernière, le procureur général a révélé que le gouvernement Ford prévoit des changements à ce processus. et Pour citer un expert, la raison est évidente. Ils veulent pouvoir trouver un, un, un, un amateur de leur parti. Pourquoi le gouvernement change-t-il ce processus pour plaire à ses amis Le procureur général. Oui, je m'attendais à cette question, car j'ai lu les journaux ce matin. Et en fait, les journaux ont abordé l'annonce que j'ai faite dernière, euh, la semaine dernière. On me parle très souvent du fait qu'on peut améliorer le réseau de la justice. Et ce n'est pas une idée qui est venue de nulle part. Il y a 30 ans, je formais les nouveaux juges. Et ensuite, j'ai fait un master en administration publique des tribunaux. En f... Et ensuite, j'ai commencé à travailler dans le réseau judiciaire pendant un certain temps. Et j'ai obtenu un certificat en aide juridique. Merci, Monsieur le Président. J'aurais davantage à dire lors de ma réponse complémentaire. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Nous comprenons très bien que le gouvernement Ford aime bien donner des postes à ses amis, que ce soit un jeune homme de 26 ans, ami du chef du personnel du premier ministre, ou que ce soit l'ami du premier ministre comme chef du personnel de la PPO, ou que ce soit le congédiment du commissaire de la PPO qui avait le courage de dénoncer les gestes du gouvernement. Nous savons que le gouvernement n'a pas un processus de nomination Juste et équitable. Le processus actuel fonctionne très bien. Donc, pourquoi le, pro le procureur général veut-il le modifier Le procureur général. Il y a beaucoup plus à faire. Et en fait, j'ai tiré des leçons de mes expériences dans le réseau juridique. J'ai consulté les anciens procureurs généraux au palier fédéral et au palier provincial. Et donc, nous pouvons nettement améliorer le réseau juridique. Et donc cette idée que ces améliorations ne sont pas possibles. Et regardons les pages, c'était moi-même lors de la création de ce système. Nous devons le moderniser. Question suivante, la députée de Glen prescott Russell. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la vice-première ministre. Pendant des mois et pendant même des années, le mari de l'un des de, de députés des Topical Lakeshore attaque les membres de la communauté francophone. En faisant des commentaires, ne, il a ciblé un journaliste francophone en se moquant de sa nationalité française. Je peux citer plusieurs exemples. Il a affiché en ligne que le président d'une association... Je demande à la députée de reprendre sa place. Il faut que la question porte sur la politique gouvernementale. La députée pourrait-elle reformuler sa question? Oui, cela porte sur... Arrêtez la pendule. Je demande à la députée de reprendre sa place. Je dois pouvoir l'entendre. Il faut que la question porte sur les politiques du gouvernement. Veuillez donc reformuler votre question. Nous allons passer à autre chose. Question suivante. Le député de Niagara West. Merci. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé. Au cours des 15 dernières années, le problème de la médecine de couloir s'est aggravé. Et je suis fier du plan de notre gouvernement pour mettre un terme à ce problème. Le gouvernement précédent a ignoré ces problèmes. Et c'était notamment le cas pour les hôpitaux à taille moyenne et pour les petits hôpitaux. Nous avons annoncé une augmentation du financement des hôpitaux pour s'attaquer à ce problème. La ministre peut-elle nous parler des investissements que fait notre gouvernement pour mettre un terme à cette crise La vice-première ministre. Merci au député de Niagara-Ouest de sa question. Il a tout à fait raison. Le gouvernement précédent n'a pas, pas tenu compte des changements démographiques Mettre un terme à la médecine du couloir nécessite des investissements prudents et à ce qu'on se concentre sur le bien-être des patients. C'est pour ça que nous avons fait un investissement de 68 millions de dollars. C'est un investissement qui s'ajoute à l'augmentation de 384 millions de dollars qu'ont reçus les hôpitaux de la province. Cet investissement porte sur la formule de financement pour les petits hôpitaux et pour les hôpitaux à taille moyenne. Notre gouvernement poursuivra son plan pour mettre un terme à ce problème en, en travaillant avec les patients et les professionnels de la santé pour établir euh, un réseau de la santé pérenne. Question complémentaire. Je remercie la ministre de ses efforts à la garde des hôpitaux. La formule de financement du dernier gouvernement a entraîné des pertes de financement hospitalier. Je sais que cet investissement aura un impact positif à Brockville, à Owen Sound et partout en Ontario. La médecine de couloir, c'est un problème très complexe. Il n'y a pas de solution miracle, mais notre gouvernement a un plan pour s'y attaquer qui comprend plusieurs volets. La ministre peut elle nous parler du plan de notre gouvernement pour s'attaquer à la médecine de couloir. La ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. La médecine du couloir, c'est un enjeu très compliqué et qui, a besoin, qui nécessite un plan global. Nous allons favoriser la, la promotion de la, du bien-être car très souvent, il y a d'autres endroits où on peut se faire soigner. Et donc, nous allons faire en sorte que les bons soins soient disponibles au bon endroit, au bon moment. Nous allons également améliorer le flux des patients et donc les patients seront en mesure de retourner chez eux plus rapidement. Et l'investissement 27 millions de dollars dans les hôpitaux. Nous allons améliorer la capacité des hôpitaux et aussi nous allons améliorer la capacité des autres établissements communautaires. Nous avons pris l'engagement de mettre un terme à la médecine du couloir et nous allons réaliser cet objectif. The next question. Question suivante. Member for Kingston and the Islands. Le député de Kingston et les îles. Merci, Monsieur le Président. Ma question... Euh, Aujourd'hui, le Toronto Star euh, a fait rapport sur le fait que euh, leur eau courante est contaminée par euh, des produits chimiques dangereux qui peuvent provoquer le cancer, des dommages au cœur et au, et, et au système central nerveux. Et, cela montre que le ministère, le ministère de l'Environnement et des Parcs le sait depuis longtemps. Les libéraux le savaient, les conservateurs le savaient, et pourtant personne n'a rien fait. Comment est-ce que le gouvernement a fait en sorte que ça se produise? La ministre, au ministre de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs. Merci, Monsieur le Président. Et Je remercie le député d'en face de cette question et je voudrais dire que la correspondance entre, entre le ministère et la municipalité a dit que la province avait conseillé à la ville de traiter de la question avec des pratiques opérationnelles. C'est Cindy Hood, la directrice de district, qui a envoyé la lettre de manière à éliminer les produits chimiques. Le, a, le ministère a envoyé des recommandations. Et nous espérions que le, la municipalité prenne les mesures nécessaires. Je dois dire que euh, les réseaux d'eau de, sont en bon état dans la province. Et je serais heureux d'ajouter au cours de la réponse complémentaire. Le député de Niagara Centre. Monsieur le Président, depuis 15 ans, les gens savent que l'eau à Tottenham n'était pas euh, sûre. Et pourtant, personne euh, n'a voulu en parler. Et ce n'est pas seulement à Tottenham. En 2016, euh, plus de 80 communautés ont euh, plus. Euh, ont surpassé le seuil de THM en Ontario. Les libéraux euh, ont délesté euh, les coûts de traitement des eaux aux municipalités. Les conservateurs ont continué et ont coupé dans le financement de la conservation des autorités de conversation. Pourquoi est-ce que le gouvernement considère que cela doit aller à l'encontre de la santé des gens? Veuillez vous asseoir, messieurs les députés, mesdames les députés. Monsieur le ministre, merci, Monsieur le Président. La ville va continuer de surveiller les niveaux de THM à, à Tottenham et la ville devrait commencer la construction en 2020 d'un tuyau de construction qui va euh, se connecter avec euh, le pipeline de Tottenham et on s'attend donc à réduire euh, le THM dans l'eau potable. Nous travaillons donc avec la municipalité, le ministère travaille avec la municipalité et nous sommes engagés engagés pour assurer que l'Ontario ait les normes les plus élevées d'eau potable. Nous allons continuer de travailler avec tous nos partenaires en Ontario, les entreprises, les résidents, les écoles. Réponse, et nous allons maintenir euh, le euh, niveau de classe mondiale d'eau potable en Ontario. Le membre de Kitchener-Conestoga. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre de la Santé. La semaine dernière, notre gouvernement a annoncé euh, notre stratégie euh, avec euh, le, la priorité au numérique. Les patients sont souvent euh, frustrés par le fait de devoir redire la même chose à différents médecins. Euh, des, les aiguillages doivent être envoyés par télécopie plutôt que par numérique. C'est pour cela que notre gouvernement prévoit euh, des dispositions pour apporter une différence dans la vie euh, des patients. Est-ce que la ministre peut expliquer comment les patients pourront avoir accès aux besoins, aux, aux soins dont ils ont besoin grâce à cela? Merci, Monsieur le Président, et aux membres de Kitchener-Conestoga de sa question. Notre stratégie fait en sorte que l'expérience du patient soit enfin bénéficient des dispositions du 21e siècle de manière à ce que les soins de santé soient plus simples et plus accessibles et pratiques pour les patients. Cette stratégie permettra l'innovation dans notre, dans notre système de soins de santé de manière à ce que les patients et les médecins aient accès à des outils plus connectés. Les équipes de santé auront accès à des outils avec le potentiel de réduire les voyages pour les patients dans des zones rurales et éloignées, ce qui ajoutera aux options de soins de santé, de manière à ce qu'il y ait des possibilités de visites par vidéo avec les prestataires de soins de santé. Monsieur le Président, il s'agit donc de faire en sorte que le système de santé arrive au 21e siècle et notre gouvernement ne fait que commencer. Merci. Question complémentaire. Merci. Merci à la ministre. Cette stratégie prend en compte beaucoup de problèmes sur la prestation de soins de santé dans la province. Il est clair que cette stratégie permettra d'avoir un système de santé beaucoup plus connecté et permettra de réduire les, euh, euh, la santé et la médecine dans les couloirs. C'est quelque chose que nous attendons depuis longtemps. Dans le secteur privé, il y a beaucoup de problèmes de sécurité du numérique et des données, des informations. Est-ce que la ministre peut donc nous dire comment la stratégie pour la santé en Ontario peut renforcer la protection des données des patients Merci, Monsieur le Président. Cela fait partie de la stratégie. Nous renforçons la loi sur la protection des données de santé de manière à ce que les patients soient rassurés nous travaillons avec la commissaire à la vie privée dans l'élaboration de cette stratégie. Le commissaire soutient les changements qu'ils ont proposés et nous introduisons également des pénalités plus strictes sur une mauvaise utilisation des données de manière à identifier les personnes qui vont à l'encontre des dispositions. Il y aura un consentement de la part des patients pour l'utilisation des données, il s'agit de renforcer les capacités du numérique et de protéger la vie privée et la confidentialité des Ontariens. Merci beaucoup. Question suivante, la députée de University Rosedale, pour le ministre des Transports. L'année dernière, le bureau de la responsabilité financière de l'Ontario a publié son rapport sur le financement du gouvernement et prévoit qu'il y aura 40 de coupures aux dépenses de transport en commun. Comment est-ce que le gouvernement peut donc répondre à sa promesse tout en coupant les fonds pour le transport public? Alors nous remercions euh, euh, le bureau de son rapport. Comme nous l'avons dit, notre gouvernement à l'intention de dépenser 67 milliards de dollars pour le transport en commun au cours des dix prochaines années. Il s'agit donc d'un plan sur dix ans qui prend en compte une prévision réaliste de construction pour les grands projets qui sont prévus ou qui sont en cours euh, tout en respectant euh, les dispositions de dépenses. De, de dépense. euh, le bureau de responsabilité euh, financière se centre seulement sur quelques années. Nous avons prévu de faire construire des, euh, du, des lignes de métro en Ontario. Nous avons l'intention de le faire. Question complémentaire. Alors, à nouveau pour la ministre du, des Transports, euh, le bureau a également remarqué il y a une coupure de 40 pour le transport en commun, mais également une coupure de 36 pour Metrolinx, ce qui a une incidence sur le, le service de bus Go. Et euh, il y a également prévision d'éliminer euh, les réductions de 15 alors, le gouvernement veut augmenter les tarifs. Comment est-ce que le gouvernement peut aider, donc, les personnes à se déplacer s'il y a des coupures dans les budgets Au ministre adjoint du Transport. La ministre adjoint du Transport pour le Grand Toronto. Merci. Euh, je je dirais que notre gouvernement était très clair au cours des 18 derniers mois. Nous voulons que les Ontariens puissent se déplacer. Nous avons fait des investissements historiques dans le transport en commun dans la région de York et le Grand Toronto en dépensant 11,5 milliards de dollars avec un partenariat avec la ville de Toronto pour que les gens puissent se déplacer dans la ville. Monsieur le Président, nous avons... Euh, euh, dépenser 30 milliards de dollars dans des projets d'infrastructure avec le service Go. Nous avons amélioré toutes les lignes, y compris celles de Niagara et de Lakeshore Est. Nous avons augmenté les services de 48% pour Niagara. Monsieur le Président, les enfants de moins de 12 ans ne payent pas et il y aura également le Wi-Fi sur le réseau Go l'année prochaine. Le transport public est effectivement une priorité pour ce gouvernement et nous investissons pour cela. Le député de paris saint -Maskoka. Merci, Monsieur le Président. Question pour euh, le ministre de l'Infrastructure. J'ai voyagé dans le nord de l'Ontario, j'ai vu les besoins d'infrastructure dans la région je sais que le gouvernement travaille avec le gouvernement, avec les groupes autochtones, les entreprises, les groupes communautaires pour s'assurer que les projets d'infrastructure soient faits se produisent pour les Ontariens. Notre gouvernement investit 33 millions de dollars en infrastructure de transport public pour la ville de Sudbury. Est-ce que la ministre peut nous donner des informations détaillées sur cet investissement important pour les gens de Sudbury? La ministre de l'Infrastructure. Eh bien, je voudrais remercier le député de paris muskoka qui a beaucoup défendu les droits des de ses comitants dans le Nord. C'est vrai que notre gouvernement investit plus de 33 millions de dollars pour l'infrastructure de transport en commun dans des villes comme Sudbury. Sudbury a demandé du financement euh, pour euh, son remplacement du parc de véhicules euh, rapides. En plus de cela, nous avons engagé plus de 9 millions pour euh, l'élaboration et la construction d'un hub de, construction, de, de transport au Grand Sudbury et 8,7 millions de dollars pour l'élaboration de corridors de euh, euh, transport rapide. Euh, avec euh, des investissements technologiques et le renouvellement des signaux, ce qui améliorera donc le transport pour Sudbury. Les euh, fonctionnaires de Sudbury nous ont dit qu'il s'agissait là d'une priorité. C'est pour cela que nous investissons. Nous investissons donc 33 millions de dollars au total dans l'infrastructure pour le transport en commun. Question complémentaire. Merci, M. le Président, et merci à la ministre d'avoir confirmé l'engagement du gouvernement à investir dans l'infrastructure prioritaire pour les gens de Sudbury. Ça, c'est le type d'investissement qui peut avoir un impact positif sur les vies quotidiennes des gens. Mais dans le nord de l'Ontario, il n'y a pas beaucoup d'accès au transport en commun. Il y a besoin d'accès dans les routes et dans les ponts pour que les gens puissent voyager de manière sécuritaire. Donc en plus des investissements à Sudbury, est-ce que la ministre peut nous parler d'autres investissements qui sont faits dans d'autres communautés du nord de l'Ontario? La ministre de l'Infrastructure. Eh bien, Monsieur le Président, le député a tout à fait raison. Notre gouvernement investit 31 millions de dollars dans les communautés dans le nord de l'Ontario, de Timmins jusqu'à Algoma, de Cochrane à James Bay, pour uh, uh, des infrastructures uh, routières à Timmins. L'Ontario investit uh, près de 1 million pour améliorer l'infrastructure de transport public, et des, une meilleure mobilité. À Red Lake, nous investissons 1,6 million de dollars pour la réhabilitation de routes. Et à Piccolo, nous avons engagé plus d'un million pour la reconstruction de la route de Piccolo Lake. Dans Algoma, Manitou, Manitoulin, nous investissons 13 millions de dollars dans les routes, les ponts c'est essentiel pour le nord de l'Ontario. Les fonctionnaires nous ont dit qu'il s'agissait de priorité, notre gouvernement a écouté et j'espère que l'opposition officielle soutiendra cela. Question suivante, le député de Kitchener Centre. Merci monsieur le président. Euh, question pour le ministre de l'Éducation. Les incidences de racisme dans les écoles ontariennes continuent d'être un problème pour les étudiants, pour les familles, pour les enseignants. Les étudiants, les élèves ont besoin de réponses et euh, nous savons que de simples promesses ne euh, suffisent pas. Et dans le rapport sur le racisme contre les Noirs qui existe depuis les libéraux et, et qui continue avec les conservateurs, l'ancien ministre libéral n'a pas vraiment pris de mesures et ce gouvernement a coupé des initiatives pour lutter contre le racisme contre les Noirs. Est-ce que le ministre peut expliquer comment les préoccupations des familles et des élèves seront prises en compte maintenant le ministre de l'Éducation. Merci. Je voudrais remercier la membre d'en face, la députée d'en face. Euh et c'est vrai qu'en Ontario, il y a, on ne peut pas tolérer le, les préjugés contre qui que ce soit. Et euh, pour euh, ce qui est du euh, Peel District School Board, j'ai écouté ce qui a été dit. Je trouve qu'il est inacceptable quand il y a des allégations qui sont faites de racisme, de racisme contre les Noirs, qui ciblent des enfants de euh, minorités visibles. C'est inacceptable dans cette province, dans ce pays. Et c'est pour cela... Après avoir entendu ces allégations soulevées par le président et le vice-président et le directeur d'éducation, j'ai pris des mesures en appelant des inspecteurs qui me feront rapport dans les deux prochaines semaines. Et ce qui est très important, ça me donne la possibilité, en vertu de la loi, d'imposer de, de, des dispositions pour améliorer l'équité dans les écoles de Peel et de la province. Question complémentaire, député de Brompton Centre, encore pour le ministre de l'Éducation, depuis que l'examen du Peer District School Board a été annoncé, on a entendu des préoccupations des parents et des élèves à Peel que ce gouvernement va simplement déposer un rapport qui sera mis sous le tapis. Euh, on ne peut pas tolérer cela. Et nous avons tous une responsabilité pour nous assurer que les élèves racialisés soient en sécurité, se sentent en sécurité dans les écoles et dans les communautés. Le ministre a dit que cet examen serait transparent, mais après avoir promis qu'aucun enseignant ne perdrait son emploi, ce sont des promesses qui ne sont pas tenues. Et donc, il s'agit vraiment d'enquêter sur cette culture de racisme et qu'il y ait un plan d'action concrète. Et est-ce que le ministre peut nous le promettre? Merci. Et je voudrais remercier la députée de Brampton Centre de la question. Au bout du compte, Monsieur le Président, il est clair que chaque député tous les députés n'acceptent aucune forme de discrimination. Et le racisme contre les Noirs et les allégations qui ont été soulevées euh, dans Peel, euh, j'ai parlé aux députés euh, de la région et dans mes communications, j'ai dit clairement qu'on a demandé aux inspecteurs et aux, et aux examinateurs euh, d'identifier de, euh, des euh, exemples euh, systémiques de racisme systémique et à partir de là, j'imposerai des dispositions et des mesures au Conseil pour s'assurer que tous les euh, enfants soient en sécurité dans toutes les écoles de la province. Merci. Question suivante. Merci, Monsieur le Président. Question pour le ministre de l'Éducation. L'intimidation est une réalité douloureuse pour beaucoup d'élèves canadiens, qu'ils soient eux-mêmes des intimidateurs ou victimes d'intéducation les enfants trouvent qu'il est difficile de parler d'intimidation à un adulte même si le fait de parler est clé pour trouver une solution. En 2001, l'Ontario a désigné le troisième dimanche de novembre comme euh, euh, la troisième semaine de novembre comme semaine euh, sur euh, l'intimidation. Il est important d'en parler. Nous savons que plus un, plus longtemps un enfant est un, euh, intimidé, plus il a de possibilités euh, d'avoir des euh, problèmes tout le reste de sa vie. Et est-ce que le ministre peut dire ce que le gouvernement fait pour lutter contre l'intimidation dans nos écoles Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Et merci à la députée de son leadership à, à, à Hamilton pour, pour sensibiliser les gens sur l'intimidation. C'est vrai que c'est la semaine sur la, sensibilis la sensibilisation à l'intimidation et c'est vrai qu'il s'agit d'un type de violence qui cible les élèves avec beaucoup de haine et nous avons une, tolérance, une politique de tolérance zéro. Il y a trop d'exemples de jeunes hommes, de jeunes filles qui ont des récits et où le système ne répond pas à leurs besoins. Et aujourd'hui, dans les prochains jours, je ferai des annonces sur des mesures que nous pouvons prendre en compte pour euh, appliquer euh, les lois et s'assurer qu'il y a une responsabilité de la part des auteurs de ces activités haineuses. Monsieur le Président, nous allons travailler à tous les jours pour nous assurer que tous les enfants se sentent en sécurité et soient protégés d'intimidation. Complémentaire, député de Burlington. Nous savons que l'intimidation peut avoir des effets importants sur les élèves et, tragiquement, ça peut aussi entraîner la mort. Et j'ai été ravie de me joindre à la ministre le 12 octobre pour une annonce sur la santé mentale et l'éducation en santé mentale. Ça l'a permis à Nathalie de partager l'histoire de son fils, Mike, un élève de la 12e année qu'en 2017 a pris sa propre vie. Ministre, est-ce que vous pourriez nous dire, nous donner des exemples au sujet des actions que notre gouvernement prend pour contrer l'intimidation? Oui. Ministre, je voudrais remercier encore une fois la députée de Burlington pour son leadership et de m'avoir présenté Nathalie Pierre, qui est très courageuse, qui, tragiquement, a perdu son fils. Mike. Et pour plusieurs autres victimes de l'intimidation, ils sont isolés et nous devons les défendre et dire que qu'on doit, doit mettre fin à l'intimidation. Et à la troisième année, on commence à sensibiliser les jeunes, les élèves, au niveau de l'intimidation et de mettre en valeur toutes les différences des élèves en salle de classe. Nous avons investi en désamorçage et d'autres initiatives, des, des soutiens pour les victimes. Il y en a plus pour faire, pour assurer une meilleure collecte de données, pour comprendre l'ampleur du problème, et nous allons en faire plus pour soutenir les victimes. Nouvelle question, député de Cobalt. Question pour la première ministre par intérim. Speaker. Monsieur le Premier ministre, euh, euh, la saison de la grippe est parmi nous et les gens sont de plus en plus malades. Et le gouvernement va exiger qu'on ait des notes du médecin avant de pouvoir prendre des journées de congé. Les gens se sentent comme s'ils sont obligés d'aller au travail malades, alors plutôt que d'aller prendre une note du médecin. Ce n'est pas des soins de qualité, c'est plutôt le contraire. Les gens qui vont au, en milieu de travail alors qu'ils sont malades propagent les, la maladie et partagent leurs microbes avec des gens vulnérables autour d'eux. Est-ce que le premier ministre, la vice-première ministre va renverser cette décision d'imposer des notes de médecin lorsqu'il s'agit de maladies mineures? Vice-première ministre, ministre du Travail et du Développement des compétences, plus tôt, je suis ravi de prendre la parole à tous les jours pour parler de notre bilan durant les 16 derniers mois lorsqu'il s'agit de défendre et d'être solidaire avec les travailleurs partout dans la province. Nous avons créé en 16 mois un quart d'un million de nouveaux emplois dans la province de l'Ontario. Nous avons le taux de chômage le plus faible en plusieurs décennies. Grâce aux mesures que nous avons mises en place. Et les salaires augmentent dans la province de l'Ontario. Une chose que je n'ai pas entendue de la part des néo-démocrates de nous donner des compliments au sujet de. Et la politique dont je suis le plus fier en tant que ministre, c'est le fait qu'en 2019, les gens qui gagnent moins de 30 000 par année dans la province de l'Ontario vont payer aucun euh, frais d'impôt ne paieront aucun impôt. Député de London West, complémentaire, le premier ministre a promis de mettre fin à la médecine du couloir, mais aussi premièrement d'annuler les congés de maladie de deux jours. Et maintenant, il impose aux gens de devoir prendre notre médecin pour des maladies mineures. Ça va à l'encontre de, de sa promesse de réduire la médecine du couloir. Ça l'exacerbe le problème alors que les gens deviennent de plus en plus malades. Est-ce que le premier ministre va écouter les professionnels de la santé qui ont dit que de demander une note médecin pour des maladies mineures est non seulement gaspillé de ressources essentielles, mais aussi inutile, et néfastes? Est-ce qu'ils vont renverser cette décision, ministre du Travail, du Développement des compétences et de la formation? Comme la députée d'en face le sait, ce n'est pas obligatoire, c'est optionnel, c'est facultatif. Nous avons euh, été élus après 15 ans de mauvaises décisions du gouvernement libéral à l'époque qui a été appuyé par les néo-démocrates. 300 000 emplois dans le secteur de la fabrication ont été abolis, ont été envoyés dans d'autres régions du monde au sud de la frontière à la suite des décisions des libéraux et des néo lors des 15 dernières années. Lorsque je l'ai mentionné lors de la première question, en 16 mois, un quart de, de, de, de million d'emplois ont été créés dans la province de l'Ontario. Les salaires augmentent, le chômage est à un bas historique, ceux qui gagnent 30 000 ou moins ne paieront aucun impôt en Ontario. Nouvelle question, député de Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre du Travail, de la formation et du développement des compétences. Depuis qu'on a été élu nous travaillons pour faire en sorte qu'on est ouvert aux affaires et d'assurer la sécurité et la santé des gens. Nous avons démontré de quoi il s'agit lorsqu'il s'agit de se concentrer sur les Ontariens dans notre prise de décision. Des gens qui travaillent fort et cette richesse doit être partagée avec tout le monde dans la province. Est-ce que le ministre peut nous en dire plus au sujet de ce qu'on fait pour faire la promotion de l'histoire du travail en Ontario? Ministre, merci. Merci à la députée de Richmond Hill de sa question excellente et j'ai le plaisir de partager avec la députée dans cette chambre que les archives ont lancé une nouvelle exhibition, l'Ontario au travail. cette exhibition commémore le centième anniversaire du ministère du Travail et du Développement des compétences, alors j'ai entrepris ce nouveau portefeuille en juin. J'ai eu l'occasion de rencontrer plus de 150 leaders en, dans le domaine du travail et des travailleurs aussi. Avec toutes les conversations que j'ai eues, j'ai appris quelque chose de nouveau au niveau du travail et des milieux de travail diversifiés partout en Ontario. Alors que notre gouvernement établit les bases pour avoir un meilleur avenir plus, en plus, avec plus de sécurité, j'encourage tout le monde d'aller voir cette exhibition et d'aller voir ontario.ca -archives complémentaires. Félicitations, ministre, d'avoir lancé cette nouvelle exhibition. Et merci de votre annonce. Notre gouvernement a fait la promesse d'être ouvert aux affaires. On a profité dans ma circonscription de cette, des initiatives de notre gouvernement. Les emplois en Ontario et partout dans le monde ont beaucoup changé les 100 dernières années, je suis sûr que de se pencher sur le passé sera très enrichissant alors que nous nous préparons à l'avenir. Cette aventure, ce parcours, nous permet d'avoir plus de, de connaissances. Est-ce que le ministre peut nous en donner plus d'informations au sujet de cette exhibition et ce que cela représente pour les Ontariens? Ministre de, du Travail, merci à la députée de Richmond Hill de sa question. Cette exhibition euh, fait part de trois principes. Premièrement, qu'une sécurité, en premier, est une bonne chose pour les travailleurs et pour les, les profits de l'entreprise et qu'une bonne relation avec les travailleurs euh, assure la promotion d'une économie qui est pérenne et ça aussi met l'accent sur le rôle du ministère d'être responsable envers les contribuables et les travailleurs. Je suis fier que 98 des négociations sont conclues sans interruption. Depuis qu'on a formé le gouvernement, notre province a 276 000 nouveaux emplois, le chômage est à la baisse et les salaires augmentent. Il n'y a aucun doute, Monsieur le Président, que nous bâtissons l'Ontario ensemble. Nouvelle question, député de windsor West. Merci, M. le Président. Ma question est au vice-première ministre. Dans le premier budget du premier ministre, il a coupé un milliard de dollars du ministère des services sociaux et des services communautaires pour les gens qui dépendent de ses soutiens, surtout avec des problèmes de santé mentale tels que l'autisme, euh, la, la trisomie et plusieurs autres, c'était une nouvelle dévastatrice après 15 ans de sous-financement et de négligence de la part des libéraux. Et maintenant, nous avons appris que ce gouvernement conservateur n'écoute pas les familles, mais qu'ils sont prêts à payer un million de dollars pour un consultant qui leur dira comment imposer ces réductions de financement pour les soutiens aux personnes avec des problèmes de santé mentale. Et santé physique. Est-ce que le ministre pourra nous dire pourquoi ils imposent ce fardeau sur ces gens vulnérables des réductions des frais et des investissements? ministres des services sociaux et des services communautaires, tout au sujet de cette question. Et aller à l'encontre des faits, c'était tout, tout, tout simplement pas véridique. Je vais demander au ministre de retirer ses propos. Je les retire. Mais, Monsieur le Président, comme le député le sait, il y a une forte croissance de la demande pour les services de développement pour le développement. J'étais avec les députés de Windsor West et d'avoir des rencontres avec les familles. Notre ministre ministère nous a parlé à toutes les communautés dans la province et nous allons continuer d'avoir des réunions avec les gens qui participent dans le secteur, les familles, les enfants qui sont touchés. Nous allons avoir des réunions avec ceux qui offrent les services. C'est le gouvernement qui va le faire. Nous savons que nous pouvons en faire plus dans ce secteur après 15 ans. D'aucun investissement dans ce secteur par l'ancien gouvernement libéral, elle a tout à fait exact là-dessus. Et, et il y a beaucoup de travail à faire. On va travailler avec les députés d'en face pour en faire plus. Complémentaire. Merci, M. le Président. Et le ministre est venu à Windsor et il était à une réunion avec des familles des, qui qui demandait de l'aide et qui pleurait. Et il a toujours décidé d'imposer de, de, cette initiative, d'avoir un consultant d'un million de dollars pour réduire les soutiens si les familles sont, se préoccupent au niveau de ces réductions d'investissement, Ils doivent avoir des soutiens tels que des programmes de jour et des fournisseurs de soins à domicile. Par contre, les familles n'ont pas accès à ces services parce qu'ils sont de, sur des listes d'attente. Des agences dans ce secteur qui n'ont pas vu d'augmentation de leur financement de base pour plus d'une décennie n'ont toujours pas de budget annuel, sept mois après le budget de l'année. Selon une consultation, on a établi que les familles sont au pied du gouffre. Comment est-ce qu'elle peut permettre que cinq ans plus tard, qu'elle permette qu'il y ait une situation absolument chaotique concernant ces familles de gens vulnérables? Ministre, à vous de répondre, Monsieur le Président, je peux vous dire que nous sommes engagés à travailler avec tous ceux dans le secteur pour assurer que nous aidons les familles qui ont besoin d'aide. Comme je l'ai mentionné, j'étais avec la députée dans sa propre circonscription, j'ai parlé aux familles, je comprends les défis auxquels elles sont confrontées. Ils sont les mêmes défis auxquels ils ont été confrontés dans le secteur durant les 15, 10 à 15 dernières années. L'ancien gouvernement libéral n'a rien fait lorsqu'il s'agissait de ce dossier. Nous reconnaissons les défis. Nous dépensons 2,6 milliards de dollars dans ce secteur, maintenant en Ontario, mais nous savons qu'on peut en faire beaucoup plus. C'est pour cette raison qu'on a embauché un consultant externe et nous avons tout de même d'avoir des réunions avec ceux qui offrent les services en Ontario pour assurer qu'on a l'investissement et de meilleurs résultats que ces individus méritent. La liste d'attente a augmenté et a augmenté. Sous la gouverne de l'ancien gouvernement libéral, nous allons agir pour améliorer la situation et assurer que ces gens ont les services qu'ils ont besoin. Nouvelle question. Député de Niagara-Ouest. Il y a deux semaines, le ministre était dans cette chambre pour expliquer comment les données peuvent être une ressource sans fin pour les emplois dans cette province. Le ministre avait tout à fait raison et qu'on doit utiliser toute cette capacité et que l'information personnelle des Ontariens est protégée. Ministre, est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer à savoir comment... Les Ontariens pourront avoir accès à notre stratégie et de dire aux Ontariens pour assurer que les Ontariens et les entreprises sont entendus sur cet enjeu très important. Ministre des services au gouvernement et services aux consommateurs, merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier les députés des Niagara-Ouest de, de sa question parce que tout le monde doit être assuré dans cette province que notre gouvernement se concentre sur la création d'emplois et de faire croître les entreprises. et L'économie des données est un domaine où on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de croissance. C'est pour cette raison que notre gouvernement va lancer notre première stratégie sur les données qui va permettre de faire la promotion de la croissance économique et de protéger les données des Ontariens et de permettre qu'il y ait un gouvernement plus accessible. Nous savons que les experts... Ont les meilleures informations dans ce domaine. C'est pour cette raison qu'on a eu des consultations avec eux, avec des Ontariens et des gens partout en Ontario, à Ottawa, Peterborough, à Sarnia, sous-Sainte-Marie. Et je voudrais remercier mes collègues d'avoir aidé avec ces consultations. Et je voudrais aussi féliciter mon adjoint parlementaire, Bob Bailey, pour tout le très bon travail qu'il a fait mais je voudrais aussi rassurer que tout le monde, qu'ils peuvent tous participer. Merci beaucoup. Complémentaire, merci, monsieur... ministre de votre réponse. Je voudrais remercier la ministre de sa réponse et aussi d'avoir permis aux Ontariens de se faire entendre lorsqu'il s'agit de développer la première stratégie sur les données au Canada. Et plusieurs Ontariens ont été ravis de pouvoir avoir des réunions avec vous et votre personnel et de discuter de la façon qu'on peut assurer une croissance économique dans ce secteur et aussi de protéger les données. Vous avez parlé des bases qui vont informer notre stratégie, telles que le groupe d'action. Et est-ce que vous pourriez nous donner plus d'informations au sujet de ce qui a été fait sur ces groupes d'action et si vous pourriez nous en et dire, donner plus d'informations au sujet des prochaines étapes pour ce groupe d'action. Je, je suis ravi de, de parler de notre groupe de travail sur notre stratégie du développement des données numériques. C'est une autre façon que nous écoutons les Ontariens. Nous permettons aux académiciens et aux experts dans le domaine pour offrir leur expérience et leur réflexions sur ce processus. Depuis notre première réunion au mois de juillet, nous continuons d'avoir des consultations régulières et nous allons faire des évaluations à la suite des consultations que nous avons eues et j'ai hâte de pouvoir vous donner plus d'informations sur cette initiative très importante. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant prendre notre pause jusqu'à une heure.